Elisabeth Guigou, whom we know, of course, as former chair of the Foreign Affairs Committee of the Assemblée Nationale and member of the French government. Merci, au Karl. Je vais parler français. Oui, oui, ça va. Hein, que c'est possible. Bien sûr. Et uh, puisque je suis censée ici donner un point de vue français, et je donnerai aussi le point de vue d'une française très européenne, uh, avant que Zaki uh, s'exprime sur pour l'Europe. Euh, puisque euh, je suis ici avec un point de vue français d'abord, je veux d'abord rappeler avant toute chose que la France est restée et restera un allié fidèle au sein de l'Alliance atlantique, même si la relation transatlantique n'est plus ce qu'elle était. Euh, et qu'il va falloir effectivement essayer d'envisager toutes les conséquences de HAUCUS, et du retrait euh, d'Afghanistan. Alors, un bref rappel historique aussi, comme Jean-Claude euh, vient de le faire. Euh, D'abord, euh, il y a eu une continuité remarquable dans la politique française vis-à-vis -vis des États-Unis et de l'Alliance atlantique. Euh, de, depuis, euh, c'est vrai, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais même auparavant. Euh, alors que euh, naturellement la France est très reconnaissante euh, de l'appui la, la décisif dans la victoire et évidemment très consciente et très reconnaissante du sacrifice de tant de jeunes américains mais il n'y a jamais eu un alignement euh, total de la politique française sur la politique des états unis et ça, vous, on remarque ça du général de Gaulle Jusqu'à euh, Emmanuel Macron, en passant par euh, François Mitterrand et par Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est-à-dire que allié, oui, aligné, non. La, la France et l'Europe, au point de vue de la France, ont, ont des intérêts qui peuvent converger, qui sont globalement convergents avec ceux des États-Unis, si on regarde les valeurs, naturellement. Euh, la volonté de maintenir un système euh, multilatéral qui fonctionne, mais euh, la France et l'Europe ont des intérêts propres à faire valoir, qui, quelquefois, ne coïncident pas toujours avec ceux des États-Unis euh, d'Amérique. Et donc, si je veux résumer le, le point de vue français, je dirais aussi que la France, est, me semble-t-il, plaide pour qu'il y ait un partage des rôles, pour que, sur ces ententes fondamentales qui fondent l'Alliance atlantique, nous puissions euh, travailler ensemble plutôt tôt, et travailler dans un bon esprit de respect mutuel, et non pas comme ça vient de se produire avec AUCUS, n'est-ce pas, euh, avec des attitudes euh, qui, au moins dans la forme, signons sur le fond, il y a peut-être dans le contrat, mais on voit bien que la dénonciation de ce contrat a moins de conséquences sur le plan industriel qu'il n'en a sur le plan géostratégique, et c'est ça me semble-t-il qui est important. Or, ce que je constate personnellement avec regret, mais je ne suis pas la seule, c'est que depuis le début des années 2000, on assiste à un découplage, qui n'est pas un divorce, mais enfin un éloignement, euh, euh, de, de, de, de, de la France, de l'Europe et des États-Unis. Et que euh, ça ne remet pas en cause euh, l'essentiel, heureusement, mais ça renforce le non-alignement, justement, euh, sur les États-Unis d'Amérique, malgré les pressions euh, plus fortes euh, de ces derniers. Alors, il y a trois dates, là, qui sont essentielles. 2003, la guerre d'Irak, qui a provoqué, dont on sait qu'elle a été fondée sur un, un mensonge, mais ça c'est su après, qui a provoqué une division entre Européens et un, un éloignement vis-à-vis euh, -vis, euh, des États-Unis, avec des répercussions sur le Royaume-Uni. Moi, je pense que c'est le, le premier acte du Brexit, il est là la guerre d'Irak et la division. Le de, la deuxième date, c'est août 2013, quand euh, les bombardements chimiques euh, de, euh, sur, de Bachar al assad sur son propre peuple hein, euh, constituaient une ligne rouge pour Barack Obama. Tout était prêt pour une intervention, un bombardement des installations chimiques en Syrie. À la dernière minute, hein, Obama euh, décide de ne, pas, euh, de, de ne pas intervenir. Donc, après... Le discours sur le pivot asiatique, évidemment, ça a été ressenti comme un lâchage par les États-Unis. Et donc, on a cette, cette, cette différence qui s'est exprimée fréquemment dans l'attitude vis-à-vis de la Russie, parce que la France a toujours prôné la continuité du dialogue, même si c'est difficile, et d'ailleurs de plus en plus difficile, surtout depuis l'invasion, l'annexion de, de l'Ukraine, mais euh, qui a fait aussi euh, c est, c est, c est, cette attitude euh, des États-Unis, a eu des conséquences considérables. Euh, la Russie a aidé Bachar al-Assad à gagner la guerre, mais pas la paix, euh, a étendu son influence dans tout le Proche et Moyen-Orient. Euh, L'Iran s'est trouvé beaucoup plus libre de faire euh, ce qu'il voulait, et la Turquie également. Alors, après AUKUS, Là où nous en sommes. Certains disent, ah mais une fois que la France aura exprimé son, euh, sa colère, sa colère, c'était une vraie colère, <rire> euh, it will be business as usual. It will not be business as usual. Parce que, euh, d'abord, mon sentiment, c'est que même si Occus euh, peut avoir un intérêt tactique et a ah, un réel intérêt tactique, pour le Royaume-Uni, c'est le premier accord global pour Global, global Britain, depuis le Brexit. Mais ce n'est pas l'Australie qui va aider euh, le Royaume-Uni à résoudre ces problèmes quotidiens qui font. Euh, pour euh, euh, les États-Unis, bien sûr, c'est important de renforcer sa présence stratégique dans cet espace indo-pacifique. Mais quid des Européens qui ont une présence qui ont une stratégie, j'imagine que Zaki va, euh, va en parler. Et puis, de toute façon, nous avons euh, besoin d'être ensemble, européens et américains, pour faire face à ces enjeux globaux, et nous avons besoin là aussi, et heureusement, euh, je rejoins Jean-Claude, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre froide, parce que je ne vois pas comment on peut résoudre la question du climat en étant dans une guerre froide avec la Chine, hein, qui est le premier émetteur de CO2 au monde. voilà. Alors, tout ça plaide pour le dialogue, la poursuite du dialogue, et avec la Russie, et avec la Chine. Ça plaide aussi pour que les Européens se recentrent sur les défis prioritaires pour eux, qui sont naturellement euh, la sécurité à l'Est. Hein. Je suis heureuse de retrouver Bogdan, avec lequel nous avons un dialogue poursuivi. Là-dessus, la sécurité à l'Est, là l'Allemagne joue un rôle fondamental, mais elle est ambiguë vis-à-vis -vis de la Russie, hein, avec le, le Nord Stream, mais la sécurité à l'Est, a recherché avec euh, Poutine, même si c'est très difficile. Et puis l'Afrique, il n'y a pas d'enjeu stratégique plus important pour l'Europe que l'Afrique. Et c'est très important pour les États-Unis, parce que la Chine ne cesse, la Chine et la Russie et la Turquie, ne cessent de renforcer. Hein, leur présence euh, dans, sur ce continent, qui, à mes yeux, est un continent d'avenir, et en tout cas, si l'Europe et les États-Unis ont intérêt à euh, euh, ce que euh, les, euh, le, le, le, le sous-emploi des jeunes en Afrique, le, la sécurité dans le Sahel, la question du climat puissent être, euh, euh, avoir des solutions je pense que euh, les États-Unis ont tout à fait intérêt à ce que l'Europe euh, soit euh, beaucoup plus forte, se recentre, et à ce qu'on recherche une complémentarité plutôt qu'une compétition entre l'Europe et les États-Unis. Alors, je suis moi très heureuse que la naïveté vis-à-vis -vis, euh, de la politique chinoise qui a prévalu un certain temps, les Européens se battant entre eux pour être les meilleurs amis de la Chine, ait pris fin. Je pense que maintenant, on examine avec lucidité ce qui se passe, mais euh, en même temps, c'est aussi avec la Chine qu'il faudra trouver des solutions sur le climat. Merci beaucoup.